Je regarde au loin, au-delà du Jourdain.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 craignent l'éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Conduis-moi Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, Amen. Parle-moi Seigneur, Jésus parle, Jésus parle-moi. Jour, chaque nuit, à la force du saint Esprit, parle-moi, oh Jésus parle, Jésus conduis-moi. bonheur d'être dans ta maison mon sauveur de chanter des chants des Sion mon bien-aimé pas d'émission. mission d'élever nos voix vers ces dieux que nous aimons tant, que nous servons de tout notre cœur, mon bénémoine Père Saint-Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés lui-même et aussi nous a trouvés, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce travail, cette œuvre bénie que tu as accomplie aussi dans notre vie, Seigneur. Tu es vraiment notre bon berger, Seigneur. Nous l'avons goûté, nous l'avons réalisé. Nous voyons combien, Seigneur Jésus, tu tiens vraiment à tes promesses, Seigneur. Dans ces temps où nous vivons, mon bénémoine Père Tubissant, tu nous rassures, Seigneur. Merci vraiment pour la paix. Comme tu as dit, que la paix soit avec vous. Vous aurez des tribulations, mais ne craignez point. Car j'ai vaincu le monde. Nous te remercions pour uh, ces paroles apaisantes, mon bénémoine Père du Bisson, qui nous rassure chaque jour que nous passons, Seigneur. Parce que chaque jour est un combat, mais chaque jour aussi est une victoire, mon sauveur. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur. Nous tiendrons fin, mon bénémoine Père du Vissant, Dieu. Défendant cette bannière, mon bénémoine, Père au Dieu, de tout notre cœur, mon roi. Nous savons qui tu es pour nous, Seigneur. Nous savons ce que tu en dirais aussi pour nous nous savons que tu nous abandonneras point mon même pas tu mais tu ne tiendras toujours pas ta main puissante mon roi tu es vraiment notre dieu tu nous as choisi et nous t'avons aussi choisi Père tu nous aimes nous t'aimer bénéficiant et nous t'aimerons toujours mon sauveur sois béni encore pour ce soir mon bénémoine pas sans dieu pour ton peuple rassemblé en ces lieux et ceux qui sont aussi dans différents pays différents endroits en connexion Seigneur qui soit béni Père sans dieu redonne nous encore ce jour heureux mon bénémoine pas du Vissant, comme au jour d'autrefois parce que nous voulons Continue à persévérer, à te louer, Seigneur, à te chanter encore davantage, mon roi, parce que tu le mérites, mon béni, pères Père oh Dieu. Louange et honneur à toi. Merci pour les chants et les cantiques. Merci, Réellement, Père pour les psaumes, mon béni, mon Père pour l'inspiration, pour l'adoration, mon béni, aimé Père, Père ce que tu es, ce que tu fais encore davantage dans nos cœurs, Père. Bénis notre précieux frère. Louange à toi encore pour ce, ce moment béni que nous avons, Père Saint Dieu. Béni soit ton Seigneur et tout ce que tu fais pour nous, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un désir dans le cœur de pouvoir chanter et fredonner tous ces chants merveilleux qui s'élèvent dans nos cœurs. Effectivement, on voudrait chanter tout le recueil. Nous remercions Dieu de qu ce qu'il met ces chants d'amour dans notre cœur et ces désirs de pouvoir également aussi le voir encore dans ses œuvres aussi et s'accomplir aussi dans notre vie nous le supplions carrément que sa parole à lui trouve vraiment une place dans notre cœur, nous voulons que ces jours là quand la trompette donc retentira, nous puissions entendre vraiment mon nom cité nous vivons de tout notre cœur et avec autant de désirs effectivement aussi et de soumission et d'obéissance à la parole de Dieu en le suppliant que les seigneurs donc nous aident il fait vraiment des merveilles, des choses grandioses effectivement aussi, qui dépassent aussi notre entendement. Ce sont donc des témoignages que nous recevons aussi de l'étranger, de tous les biens que le Seigneur a eu à pouvoir faire. La parole de Dieu a vraiment la puissance extraordinaire. Nous ne réalisons pas, mais c'est comme nous pouvons entendre ce qui vient aussi de l'extérieur, c'est 100% vrai. Voyons combien Dieu est en train de pouvoir agir. Il est en train de pouvoir attirer encore davantage, mais vraiment d'une manière extraordinaire, juste par l'écoute de la parole. Et les vies ont complètement été bouleversées. Et les gens se posent la question de savoir comment c'est -ce possible. C'est possible parce que Dieu vit encore. Amen, Amen. Nous le remercions. Vraiment pour tout ce qu'il fait. Que Dieu bénisse tous nos frères et soeurs et dans l'étranger aussi. Je pense aussi à notre frère Thomas Dick -Buy, qui est donc en Côte d'Ivoire. Que les le Seigneur le bénisse. Ce sont deux frères aussi qui font du travail là-bas. Et les le Seigneur le bénisse richement pour tout cela. Et tous ceux qui aussi, d'une manière ou d'une autre, aussi travaillent aussi à pouvoir aussi mettre sur différentes stations de prédication et si de suite. Et on ne réalise pas effectivement aussi euh, l'impact que cela peut aussi apporter à, à des âmes Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui, auquel le Seigneur a vraiment touché le cœur pour que vous puissiez aussi arriver à pouvoir euh, vous sentir aussi concerné par euh, l'œuvre de Dieu et surtout par les désirs aussi que la parole de Dieu atteigne encore beaucoup. Réveillons-nous pour cela, parce que le Seigneur nous demandera aussi de compte. Il faut que nous puissions aussi avoir la soif aussi de ceux qui sont donc dans les ténèbres, afin que la lumière du Seigneur, notre Dieu, les atteigne aussi, qu'ils soient éclairés, qu'ils puissent aussi revenir aussi donc à la vie. C'est pour ça que je remercie chacun de vous qui placez aussi les prédications, notre... Je pense aussi à notre sœur Lisa et à notre sœur Dorine. C'est tout que Dieu bénisse aussi notre sœur aussi Carole qui est donc au Canada pour le travail vraiment exceptionnel qu'elle fait, vous ne réalisez pas cela, mon frère. Il n'y en a pas beaucoup parmi vous aussi que je peux demander. D'ailleurs, vous n'aurez pas d'empressement pour le faire. Si je disais ça, frère, vous pouvez vous occuper de pouvoir prendre, vous direz d'abord, il se prend pour qui la sœur elle-même, de tout son cœur, le Seigneur à pouvoir toucher le cœur, effectivement, aussi pour qu'elle puisse arriver à pouvoir faire un travail comme cela. C'est quand même un travail extraordinaire. et Mettre par écrit, et les prédications, et écouter, et cela, oh, on dit que ça sert à quoi Si vous saviez ce que ça servait. Nous remercions Dieu parce que dans son œuvre, effectivement, Dieu a toujours des outils, des personnes, évidemment aussi. Vous savez, si déjà sur cette terre, quand nous travaillons pour les patrons dans les entreprises, nous sommes vraiment rémunérés. Le nombre d'heures que tu travailles, la solidité que tu as, parfois il y a même une augmentation en voyant ta fidélité. Le travail de l'homme. À combien plus faute raison que cela, c'est un principe beaucoup plus encore pour les Seigneurs, notre Dieu. La récompense du Seigneur sera tellement si grande. C'est pas pour rien que ces hommes-là ont voulu mourir pour l'évangile et accepter de pouvoir réellement aussi donner leur vie pour cela. Travaillons pour des choses tellement futiles. Prions pour que le Seigneur console notre sœur bébiche. Elle a perdu son cousin, donc, qui est en France. Et Cela s'est passé, je crois que c'est aujourd'hui. Comme vous savez, c'est toujours un moment très difficile. Dimanche, c'était le papa de notre frère Nicolas. Je crois qu'on vous a donné aussi le. Vous avez fait part effectivement de ce qui se passe. Donc il sera donc dans la joie, notre frère Nicolas, de pouvoir vous recevoir ce frère et sœur aussi samedi. Ça va le consoler aussi. Vous savez, ce n'est pas facile dans la famille où il est. Il est le seul à pouvoir tenir ferme dans la foi ainsi. Je crois que notre frère sera consolé. De pouvoir sentir aussi que ses sœurs et ses frères sont là aussi. Notre sœur Bichoussi, nous prions pour que le Seigneur la console aussi. Nous allons donc implorer la grâce du Seigneur pour elle aussi. Précieux sauveur et tendre part, nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde pour implorer cela, Père de Bisson, Dieu. C'est vrai, c'est une famille qui vient de perdre une personne, et cette personne est en relation, c'est aussi un membre de la famille aussi de ta fille. Et c'est là la chose qui la touche beaucoup parce qu'il connaissait et il a vécu aussi avec la personne, mon roi. Et ce n'est pas facile. Nous te prions de pouvoir vraiment la consoler aussi, de la soutenir, de la fortifier. Mon bien aimé Père Saint-Dieu, de lui donner encore beaucoup de courage. Oh Dieu Tout-Puissant, quand on regarde lorsque l'on perd des gens autour de nous, on se pose parfois des questions. Cela nous ramène aussi à pouvoir penser que notre temps sur la terre est vraiment limité, Seigneur Jésus. Que tu puisses vraiment te souvenir encore de la famille et d'elle aussi, Père, oh Dieu. Nous sommes ses frères et sœurs aussi, nous réalisons aussi combien ce n'est pas facile quand l'aide de nous passe par le moins difficile comme aussi notre frère Nicolas. Nous te remercions pour ce que tu fais Seigneur Jésus et tes décisions sont souveraines. Sois donc béni, sois donc glorifié et exalté Seigneur car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Dans le livre de Luc, nous pouvons lire le chapitre 10. Luc chapitre 10, et pour lire à partir du verset 17. Luc 10, verset 17. Le 70 revers donc avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous avez la même version que moi, non Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais donc Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Que Dieu te bénisse, ma sœur Sonia, qui te fortifie et qui te soutienne, sœur. Le Seigneur, Dieu voit ton cœur et il voit aussi tes larmes et tes désirs aussi. Il le voit, ma sœur, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu te bénisse voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi rien ne pourra donc vous nuire cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont donc soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux c'est moi-même Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données donc par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est donc le Fils et celui à qui le Fils veut donc le révéler. » Et tournant vers les disciples, il leur dit en particulier Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas donc entendu. Amen. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, c'est toujours des moments merveilleux de nous tenir dans ta présence, Père Saint-Dieu, de lire ta parole. Combien nous réalisons l'importance et le poids, mon bénévole puissant la crainte qui envahit le cœur, partubissant Dieu, parce que tu es vraiment le Dieu honorable, glorieux et précieux pour chacun de nos saint Dieu. Nous qui t'avons connu, mon bénéfice, partubissant Dieu, nous nous sentons bien quand nous sommes dans ta présence, mon roi. Nous nous sentons bien aussi quand tu nous parles, mon bénéfice, Dieu C'est pourquoi nous t'implorons la grâce de pouvoir encore nous aider à ce que nos cœurs soient disposés, nos oreilles vraiment ouvertes, partubissant Dieu. Et l'obéissance partubisse à notre cœur pour croire ce que toi, tu nous dis. Sois béni. Merci pour le pardon, merci pour le soutien et le secours. Car nous t'avons ici priez au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez remarqué qu'effectivement, que on nous parle effectivement de 70. Et vous remarquerez aussi que le Seigneur, notre Dieu, il a eu à pouvoir, quand il a commencé à choisir, en fait, des disciples qui sont donc des apôtres, effectivement, des envoyés, et on nous a fait savoir effectivement qu'il y en avait 12. Ans. Si là on nous dit que donc, donc les 70, vous pouvez voir effectivement les scènes d'écriture. Maintenant, vous voyez qu'ils les ont envoyés deux années, ils sont partis effectivement quand ils sont partis, et là, ils sont revenus, avec un témoignage vraiment puissant. Ils étaient tellement dans la joie de voir et de réaliser dans leur vie quelque chose de tellement impressionnant qu'ils ne pouvaient même pas arriver à pouvoir réaliser et penser qu'un jour, cela pouvait se faire effectivement aussi dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils dit que Seigneur, c'est quand même impressionnant. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc effectivement... <rire> Euh, ils ont bien précisé en disant que les démons nous sont soumis, donc, en ton nom. Donc, ils ont vu euh, des merveilles, effectivement, aussi, de, de voir qu'effectivement, que, euh, il se faisait vraiment des miracles, des choses extraordinaires. Des démons étaient soumis et obéissaient, effectivement, aussi à ce qu'ils disaient, effectivement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là que le Seigneur vient et, et leur dit, comme il dit ici, hein, il dit, euh, je voyais donc Satan tomber du ciel. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc, euh, les seigneurs leur fait comprendre effectivement ce qu'ils n'avaient pas réalisé, en fait, quand ils sont partis, qu'il leur avait donné donc le pouvoir. Sur le serpent, le scorpion, et puis il dit, même sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ils sont partis sans se rendre compte qu'ils étaient vraiment armés. Et le Seigneur qui les avait envoyés, il savait pourquoi ils les avaient envoyés. Il n'a pas envoyé à vide, effectivement, pour qu'ils soient à la poids des hommes. Non! C'est pour ça qu'il dit, oh, oh quand ils sont revenus ils étaient tellement étonnés. Il dit, mais, il dit, mais, mais Seigneur, même, même les, les démons nous sont soumis en ton nom à toi. C'est à ce moment-là qu'il a fait comprendre, ben, ils vous sont soumis, effectivement, à mon nom, parce que vous avez donné le pouvoir. Rien ne pourra donc vous nuire. Et il ne s'est pas arrêté là. Après avoir déclaré cela, il fait parce que, ils ont vu, effectivement puissance qu'ils avaient, ce ça, ça, qui se manifestait effectivement lorsqu'ils partaient. Ils ont compris maintenant d'où cela venait, pourquoi cela se faisait ainsi. Parce que quand le Seigneur donc t'envoie, il t'investit en fait d'une autorité, d'un pouvoir. Peut-être que tu ne peux pas arriver à pouvoir le voir, mais effectivement, dans le monde des ténèbres, on le voit. Parce que c'est l'autorité que Dieu t'a donnée. Bon! Regardez très bien pour que nous puissions voir et comprendre cela aussi. Hein. C'est comme lorsque il a dit à Élie de pouvoir aller donc, ouindre donc Élisée, sa place effectivement pour un prophète. Vous vous souvenez de cela Parce que qu'Élie devait donc partir, effectivement. Donc Dieu devait donc l'enlever, effectivement, partir. Voilà qu'il a fait cela, et que bon, et ainsi donc, lorsqu'il est parti, Élisée a commencé à pouvoir maintenant servir le Seigneur. Et voilà que dans l'œuvre de Dieu, parce que, choisi par le Seigneur, mandaté par Dieu, effectivement, il faisait son travail. Mais voilà que, de l'autre côté, il n'était pas tellement très content. Bon, ils sont venus donc à deux temps pour pouvoir, effectivement, aussi, les chercher à pouvoir lui ôter la vie. Et là, il était avec son serviteur Géasi. Depuis tout le temps que Géasi marchait avec... Euh, Élisée, il n'avait pas vraiment bien observé ce qu'était Élisée. Il pouvait réaliser, effectivement, qu'il était prophète, effectivement, parce que bon, Élie hein, avait prié sur lui, et puis bon, Dieu avait parlé, effectivement, ainsi, donc les choses qu'il faisait, mais il n'avait pas vraiment réalisé ce qu'il en était avec cet homme-là. Ces jours-là, il s'est passé que toute l'armée euh, qui était euh, venue chercher donc, euh, Élisée pour pouvoir euh, arrêter donc, les Syriens, ils avaient donc entouré effectivement la ville visiblement, tout le monde le voyait, effectivement, ainsi de suite. Donc on savait très bien qu'avec cela, ben, on ne peut pas y échapper en, fait, en réalité. Et Élisée était donc là de temps au-dessus, effectivement, qu'il voyait, tout le monde voyait aussi. C'est à ce moment-là que son serviteur donc, commençait à pouvoir trembler. Donc, Asie trembla effectivement. Et il dit à, son, il dit à, Élisée, à Élisée effectivement Mais ils sont tellement si nombreux, la multitude là, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est-à-dire que pour eux, pour lui, ils savaient effectivement que c'était fini pour eux. C'est Élisée qui lui dit C'est vrai qu'ils sont plus nombreux effectivement, mais ceux qui sont avec nous, ils sont donc en plus grand nombre que ceux-là que tu peux avoir, ils peuvent venir avec autant d'armées, même rassemblant toutes les armées, effectivement, mais ils ne seront jamais plus nombreux que ceux que moi j'ai ici. Alors lui, lorsqu'il a tourné les regards, effectivement, il a regardé, il dit, je ne vois rien. Cet homme était prétentieux. il parle, effectivement, il dit, mais je ne vois rien. Donc l'homme était tranquille et calme, effectivement, il était calme. Mais il tremblait, effectivement, il dit, mais je ne vois rien autour de, tout de nous, il n'y a rien, il, il lève les yeux, il ne voit rien du tout. Quand Dieu t'envoie, même si les hommes ne voient rien, mais l'armée du Seigneur, la puissance du Seigneur, oui, accompagne toujours. Et en tant que fils et fille de Dieu, Dieu ne vous a pas laissé dans ce monde ici. Pour que vous soyez la proie de tous les démons, toutes les saletés possibles et toutes les, les, les, les sorciers qui peuvent dire nous avons le pouvoir. Il vous a pas laissé de celle. Non, il savait effectivement que Satan a aussi ses démons, effectivement aussi, et tous ceux qui travaillent avec lui. Oui, ces hommes-là, ils savent. Ils ne pouvaient pas laisser. C'est pour ça qu'il nous a dit effectivement dans les scènes de quand il parlait de il dit, mais je ne vous laisserai pas au félin. Comme si vous n'avez pas de soutien ni de secours, effectivement. Il dit non. Je ne peux pas vous laisser ainsi. Amen, C'est-à-dire que quand le Seigneur nous parle, effectivement, il faut que nous puissions bien écouter et comprendre. Même quand nous sommes en danger, jamais, jamais le Seigneur ne peut être loin de toi. Non. Quand les dangers souvient souviens-toi toujours. Que jamais il me laissera tranquille parce qu'il a dit que je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Tu dois savoir qui est ce Jésus pour toi. Amen. Ah, oui, certainement, c'est vrai, mon frère. Même dans le moment le plus difficile. C'est vrai, on, on le répète ici, on le répète, mais c'est pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu nous rassure, effectivement, dans notre marche de tous les jours. Frère, allez, allez, mon père, nana. Il leur montre d'abord, il dit que le pouvoir, vous l'avez. Parce que vous pouvez pas venir et, et accepter le Seigneur et être dans le vide. c'est pas possible. Amen. Vous avez accepté. Vous avez cru en lui. Vous avez le il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui. Il leur a donné quoi Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc vous avez déjà le pouvoir. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui es un chrétien, toi qui es un croyant, donc toi qui es un fils de Dieu, tu as le pouvoir Amen. Amen. Amen. Ce n'est pas que tu auras le pouvoir Non Amen. Tu es né enfant de Dieu Tu as le pouvoir Amen. Le problème c'est que toi Tu puisses réaliser Que tu as le pouvoir Amen Alléluia Amen <rire> Vous connaissez David Oui. Amen. David, quand il est parti de l'autre côté pour donner euh, le pain à ses frères qui étaient donc là euh, sur le champ de bataille, c'est le papa qui avait demandé qu'il puisse aller leur apporter la, le pain. Effectivement, il n'avait jamais demandé, je vais aller voir comment ça se passe Voilà. là. Non. Il était toujours là à son poste de devoir qu'on lui avait donné. Et si vous pouvez remarquer très bien, frères et sœurs, à ce poste de devoir, au travail qu'on lui avait consigné par son papa, effectivement, c'est Dieu qui avait voulu qu'il puisse être à ce travail-là. Mais tout à fait C'est pour ça que c'est souvent un conseil. Des frères, souvent, quand on dit, nous voulons servir le Seigneur, le Seigneur veut commencer avec toi, te donner un peu de Frère, maintenant commence un peu à pouvoir nettoyer la salle. Combien de frères, je donne un exemple ici, qui peut aujourd'hui, je leur dis, frère, que Dieu te bénisse, je voudrais que toi, tu sois le frère qui nous nettoie la salle ici, j'ai les chaises ici, effectivement. Vous allez voir comment il va agir. Il va commencer à dire, mais les, les, les, les, les pasteurs commencent à me mépriser, à me donner, moi, moi, moi, je dois arriver à pouvoir, mais je sens que ça brûle là-dedans. Mais faits fait que tu sens que ça brûle là-dedans. Si c'est Dieu qui veut faire que chose que avec toi, il faut commencer d'abord par l'obéissance dans les petites choses. On veut toujours un peu plus là-bas, dans les petites choses. Parce que dans les petites choses, Dieu commence à pouvoir t'enseigner. Bref, bon, bon merci. C'est possible pour ceux qui ne sont pas, parce que vous, êtes là, bon, il y en a ceux qui sont aussi en connexion, aussi, que Dieu parle à tout le monde. C'est dans les petites... cest à que la Bible fait comprendre que Quand tu es fidèle. Parce que tu veux déjà faire de grandes choses pour Dieu. Mais Dieu veut voir si dans les petites choses qui te confie, comment tu peux arriver à pouvoir être dans ces choses-là. Seras-tu fidèle seras-tu consciencieux ou de dire oh « non, ça c'est pas tellement important, ce qui n'est pas bon, tu le fais avec désinvolture ». Si déjà dans les petites choses qu'on te confie, tu es déjà comme ça, alors si on te confie de grandes responsabilités, tu seras comment Si tu es désinvolte, désorganisé, désordonné, pas propre dans les petites choses qu'on te confie, quand tu auras les grandes tâches, tu ne seras jamais ni ordonné, ni propre, ni respectueux dans ce qu'on arrive à pouvoir faire. C'est ça le problème. Je vous ai toujours dit que Dieu, notre Seigneur, est un Dieu d'ordre. Vous, frères, vous, sœurs, il faut que vous appreniez à être ordonné, propre, propre. C'est ça un fils de Dieu. Ordonné et propre. C'est ce que Dieu nous fait savoir, effectivement, de manière ou d'une autre. Bon, bref, regardez donc. Donc, dans, le, dans la tâche que le papa avait confiée à euh, David, c'était, je crois, probablement pour les uns, une tâche tout à fait impropre. De donné la responsabilité d'aller garder les moutons. On devait te donner la responsabilité de gérer des choses là-bas. On te voit à la prestance de pouvoir être celui qui fait, donc, il on... a fait ceci et là. Mais là, les moutons, on ne te voit pas bien. Tu dors dehors, probablement, pour aller peindre avec eux. Et ce sont toujours les animaux qui t'entourent. Tu ne sens pas, tu sens toujours les animaux. Ce n'est pas un travail qu'on aime. Il n'y a pas beaucoup qui aimeraient bien avoir un travail comme ça, être à, à, là pour voir pètre les troupeaux, pour les troupeaux. Oh C'est vrai, mon frère. C'était la basse classe. <rire> Et c'est dans cette basse classe-là que Dieu préparait un roi. Que Dieu nous aide. Pour que l'orgueil, la pressante voit, je veux toujours qu'on voie. Frères et sœurs, c'est quand vous vous élevez, vous n'avez rien. Oui, c'est dans la basse classe, là, que Dieu travaille et prépare un roi. C'est aussi dans la basse classe, là, que Dieu travaille et prépare une future reine. Amen, amen, Adassa. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Dieu n'a jamais changé sa façon de faire. Amen. Toujours dans la basse classe. C'est là qu'il a fait sortir un puissant prophète. Il faisait quoi Il pêchait les troupeaux de son beau-père Jétro. Il n'avait rien d'autre avec les moutons. Il sentait les chèvres, il sentait les moutons et il ne vivait que là-dedans. L'homme ne se rendait pas compte. Dieu préparait déjà un libérateur. Vous qui cherchez, nous voulons voir des grands ministères, que les gens nous voient préparer, que les gens nous voient parler. Nous voient... Vous ne savez pas que tous ces hommes-là que Dieu a eu pouvoir utiliser, que les hommes, quand ils sont qui servent, quand ces hommes-là, c'est qu'on sent que ce sont les hommes de Dieu, que Dieu les a préparés dans la basse classe. Bien sûr vous voulez déjà arriver, par qu'on nous voit effectivement. Et puis vous vous posez la question que quelques années après, c'est la chute. Parce que pourquoi Parce que vous n'avez pas été dans la basse classe. Que vous n'avez pas fait les torchons. Vous avez voulu simplement l'honneur d'aimer. De... Pour que la personne soit placée là, il est passivement par l'enseignement, l'éducation, la souffrance, les plus bas. C'est comme ça que Dieu prépare ses hommes. C'est vrai, ma bien-aimée sœur. Il a fait. Les saintes écritures nous les montrent effectivement ainsi. Un travail comme cela. Alors si c'est David là qui était donc dans cette basse classe. Et dans cette basse classe-là, Dieu a voulu qu'il soit dans cette bassesse-là, qu'il soit là-dedans. Parce que, étant là-dedans, il voulait la voir à lui tout seul pour pouvoir vraiment l'instruire et vraiment lui faire entrer vraiment les choses. Les choses, pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait, mais parce que lui-même, il les aura vécues. C'est pour ça qu'on nous dit souvent que les gens disent, « Frère, les expériences qu'on nous dit, les épreuves pour nous sont plus précieuses, mais je ne vois pas comment ils sont plus précieuses. » Bien sûr que c'est plus précieux. Parce que ce qui tu sais qu fait de toi une véritable fille de Dieu, ce sont les expériences dans ta vie à toi. Ces expériences, tu as eu par la souffrance par laquelle tu es passé. La même chose avec le Maître lui-même. Il a pris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc on passe par ce chemin. On ne veut pas la souffrance, mais ça fait partie de notre vie. On doit y passer. Et, et, et là, ça nous enseigne. Vous voyez que quelqu'un qui, qui est passé non, par des moments souffrances, on l'a ensuite. Même, vous voyez, son visage, il est différent. Oui, sa façon de pouvoir faire les choses est différente. Parce qu'il a eu le poids des, des souffrances, l'enseignement. Il sait maintenant qu'effectivement, que dans la vie, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, parce qu'il est passé par cela. Vous ne le verrez pas ambitieux. Hein Vous ne verrez pas comme quelqu'un qui est ce Jamais. Non, non, c'est vrai. Parce que, <rire> il sait d'abord d'où il a été tiré. C'est pour ça que David, quand il est devenu roi, <rire> lorsqu'il a vu l'âge qui passait, il n'a pas dit je reste roi comme non, monsieur. <rire> il a pris son manteau, regardez. Et... L'homme a commencé à taper la danse. Les gens ont dit, mais roi, eh, hey, Dieu quel roi. Si ce n'était pas ce Dieu ici, tu ne me verrais jamais roi. Mon frère et ma soeur, ces hommes-là ont été enseignés dans la basse classe. Job avait raison de dire que dans la souffrance que le Seigneur, l'homme est instruit par Dieu et l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Mm -hmm. Mais nous les hommes, vous voyez, c'est pour ça que notre Dieu est tout à fait différent. Sa, sa façon d'enseigner, de faire, c'est complètement différent par rapport aux hommes. Méthode de pouvoir utiliser des méthodes tout à fait particulières, mais qui sont des méthodes mais vraiment très efficaces et importantes aussi dans notre vie. C'est comme ça que David, dans cette basse classe-là où il s'est trouvé effectivement avec tout ce qu'on pouvait mépriser, en fait, les moutons, c'est là que Dieu. Travailler avec lui, elle l'instruisait, elle lui enseignait effectivement, elle lui montrait comment, s'il a confiance en lui, quand il a confiance, il y en est même, même les lions, même les. C est, c est, tout cela, c'était en fait le terrain dans lequel Dieu était en train de pouvoir travailler l'homme. Parce que mon frère et ma soeur, Aujourd'hui, vous voyez des jeunes hommes qui sont dans la rue ici, ils regardent la télévision, ils disent, ah, voici les, les militaires, effectivement, demain, ils disent, je vais me faire et puis bah, on, on les envoie au front. Vous savez ce qu'il va faire La première de telle nation, qu'il va entendre, mais il va, bah, bah Il dit, oh, il dit, eh, pourquoi Parce que les jeunes hommes n'ont jamais été entraînés. On ne peut pas envoyer au front des personnes qui n'ont jamais été entraînées. Il faut qu'il puisse sentir d'abord combien les blessures, dans les entraînements, la dureté, effectivement. Oui, un homme a guéri, bien sûr. Vous l'envoyez au fond, il a été bien exercé, instruit. Il sait comment éviter ceci, ceci, cela. Même quand ça donne là-bas, il n'a pas peur parce qu'il est habitué. Il avance effectivement. Mais celui qu'on prend là-bas, qu'on vit directement parce qu'il a vu seulement le plaisir d'être là toujours. Vous savez combien les gens ont la vocation, c'était pas, pas lors des, des, comment des, euh, des, des défilés et l'armée, là, c'est le, 25, le 20, 21 juillet. Il faut voir là quand on va voir là. Ils sont tellement. Tout le monde dit, oh, être militaire, parce qu'on va vivre, que tout le monde va vous voir. Mais militaire, ce n'est pas seulement les défilés le 21 juillet. Hein. Non, non, non, non, non, non, non. <rire> c'est la formation la plus dure, effectivement, pour être un militaire, un vrai, qui peut être sur le champ de bataille. Il faut être euh, euh, entraîné, enseigné. c'est comme ça que le Seigneur faisait avec.. Euh, Mmh. Cet homme-là, ce petit bonhomme. Petit bonhomme. Parce qu'il avait des frères qui étaient des géants. Des prétentieux, en fait. Comme on le voit, effectivement, il dit, il faut qu'on me voie, moi. C'est toujours, ne cherchez pas toujours. Je ne sais pas comment vous parler Mais ça ne vous sert à rien. Que vous puissiez toujours qu'on voit moi, mon nom à moi, et que mon face, et quand je pars quelque part, ou quand je fais ceci, qu'on sache que c'est moi qui ai fait. Ça ne sert à rien. Non, ça sert absolument à rien vous savez ce que les Saintes Écritures nous disent effectivement je pense c'est dans le proverbe 31 oui, souvenez vous souvenez-vous il dit la femme qui doit être louée elle n'est pas louez moi c'est celle qui craint donc le fait qu'elle craint l'éternel tout le monde louera cette personne parce que cette femme-là ne cherchera jamais que les gens le voient. C'est pour ça que j'ai dit, vous sœurs, vous jeunes sœurs, je veux vous donner des conseils parce que vous êtes quand même dans l'assemblée. Ça ne sert à rien de pouvoir vous faire tout le bazar là pour que vous. C'est pour ça que la plupart, vous ne vous rendez pas compte, la plupart des gens qui sont donc des jeunes frères ou des frères qui sont en train de chercher des femmes à épouser. Quand ils vous voient avec des pavements, vous avez ah, grandi des choses, tapoté comme ça, machin comme ça, vous dites, ah, il va voir, je suis joli, tout ça. Mais il, ces gens-là, écoutent quand même la parole. Ils savent que si moi, frère, je vais prendre cette soeur-là, c'est pour ça qu'ils disent, mais pourquoi on ne me pousse pas Mais c'est normal. Tu as tellement fait, tu as tellement fait, tu as tellement... Mais c'est vrai, tu, tu veux te faire comme une vitrine. Mais les hommes n'ont plus de goût. Parce qu'il dit, mais si moi, moi j'ai besoin de Dieu, que j'aille épousé celle-là, mais je ne vais pas vivre. Mon salaire de 2 000 ou de 500 ici, il va passer dans les tirés, dans les crayons, dans les saisies. Et quand tu, quand tu dois demander à manger, c'est les micro-ondes. Parce que comme ça, si tu t'occupes tellement de ta beauté là pour qu'on fasse ici, et surtout, et surtout vous qui laissez les ongles comme... Vous savez, les ongles, c'est la petite des Et... Vos parents vérifiez les ongles de vos filles. Il faut le couper parce que vous allez manger quoi Vous avez les problèmes de diarrhée pour quelles raisons si, Mais c'est vrai, frère et sœurs. Il faut qu'on soit clair comme on reste parce que si ça dérange les uns, ce n'est pas mon problème. Mais il faut que les gens comprennent. Dieu n'a pas fait de vous des animaux. C'est l'hygiène quand même. Bon, vous direz, les, les frères y exagèrent. Allez dans les hôpitaux, je vis moi-même. Que, ben voilà, c'est ceux qui travaillent dans les hôpitaux, au oh, moins, même si vous voulez, il n'y a pas de problème, y a quand même. On, a fait des, on a mis des, des papiers comme ça, avec des ongles, ah, dans l'hôpital, l'ongle qui fait comme ça, comme ça, on a vu des verres, des, des, des microbes qui sont là, tout le temps, qui sont là, il dit, voici, donc, quand vous êtes infirmière, n'allez jamais travailler avec des ongles, parce que vous allez rendre les gens malades, donc ça veut dire quoi, et couper les ongles, c'est sûr, « Ah, ça vous dérange ?»« Oh, ils vont... »« Ça vous dérange, ce n'est pas mon problème. »« Que vos parents m'en veuillent, ce n'est pas mon problème. »« Moi, mon problème, c'est vous dire ce qui est vrai. » Nous voulons que nos enfants, dont nos filles, oui. puissent nous faire honorer quand même à l'extérieur. Que quand les gens regardent, « Oh, la fille de telle, mon Dieu !»« S'il y a une femme que je dois épouser, pourquoi Parce qu'on ne la voit pas avec des fatakras. On ne voit pas avec... Parce que... À quoi ça sert que tu puisses être comme une vitrine qu'on doit voir C'est pour ça que les gens qui suivent, ils, parce que les gens qui suivent ne se connaissent pas ce qu'ils veulent chercher Dieu. Est-ce que vous, vous, vous... Quand même, les gens veulent chercher Dieu. Quand même. Alors, quand on veut chercher Dieu, on se conforme quand même à la parole de Dieu. <rire> Et quand on veut se marier, on prie quand même Dieu. Est-ce que c'est vrai, non Est-ce que tu vas vraiment voir un Dieu qui va te donner une là Et c'est ça le problème. Alors, pensez très bien que quand vous faites ça, vous vous excluez vous-même. Oui, parce que vous allez vivre comme ça des années, des années, effectivement. On ne vient pas vous demander la main parce que vous faites peur aux gens. Toi, tu crois que tu attires les gens, mais tu fais tu fuir fais des frères qui ont le désir d'avoir une femme. Parce qu'ils te regardent et disent, mon Dieu, avec mon job de 600 euros, déjà, c'est quand je regarde comment ils s'habillent, c'est déjà 550. Moi, je gagne 600. Tant que les 50, là, comment on va faire avec donc toi-même, il a fait les calculs en te regardant. Hein. Il a dit, je, je ne saurais pas. Elle est plus chère. Donc comme elle est plus chère, je cherche moins cher. Alors moins cher, c'est qu'un quoi que je n'ai ne le pas. Ah oui, ici, dans mes 500 là, j'ai 10 pour, hein, et 5 pour, non, parce que dans les Kinkwinkle, on trouve les 10, et les 5 et les 6. Allonger une femme comme ça, j'ai fait beaucoup d'économies. Un exemple, c'est un exemple pour que vous puissiez comprendre que si vous pouviez simplement être conforme à la parole de Dieu, on faciliterait beaucoup d'achat, beaucoup. Et les gens viendront ici parce qu'ils savent que c'est toujours assez moins cher. Je ne veux pas, mais c'est vrai, frère, et ça oui, il dit, si je trouve, comme tu dis, il dit, elle est moins cher, et puis à la maison, je n'ai pas de problème. Mes bébés, mes enfants, il n'y aura pas de problème. Vous comprenez ce que je veux dire Je ne vais pas dans le détail pour que les gens ne puissent pas commencer à dire des choses. Non, c'est ça, ce sens que, quand même, si on a des deux, on ne va pas... Vous savez, un homme a besoin quand même... Oh, c'est quand même... Pour bon, avoir une femme bien et moins cher. Bon. Que Dieu nous aide de ce que nous voulons. Pardonnez-moi. Les frères peuvent dire, mais les frères qui disent, que Dieu nous aide, que nos soeurs deviennent moins chères a facilité beaucoup de... Le Seigneur nous aime. C'est ainsi que... que Dieu nous aide. Nous en avons besoin, frère et sœurs, et c'est nous qui avons besoin du Seigneur pour que le Seigneur nous soutienne encore, qui nous aide de manière à ce Alors, David, effectivement, Dieu l'a travaillé dans ce qu'il était, alors que le membre de sa famille n'était pas au courant. Tous les autres, effectivement, bon, ils avaient toujours à pouvoir chercher, euh, Alors, le jour où, Dieu est notre Seigneur, parce que, ce, ce peuple savait quand même que c'est Dieu qui conduisait, qu il savait qu'il y avait un roi, effectivement. Mais quand Dieu a voulu choisir vraiment un roi, selon son cœur, parce que, il a dit, il a parlé de, Saül, en disant de Saül, de Saül, de Saül lui, il dit effectivement, oui, Saül, lui, il dit effectivement que, je vous ai donné un roi dans ma colère. Vous avez déjà remarqué, en fait, pour que vous puissiez comprendre très bien, Dieu est les dieux de sa parole. Jamais, jamais autre chose. Les années peuvent passer, les gens peuvent oublier, mais Dieu a des principes qu'il ne peut jamais déroger. Vous vous souvenez, frère et sœurs, quand Jacob priait pour ses enfants, quand il a prié, effectivement, les enfants de Joseph, vous vous souvenez, en le mettant ainsi, il a commencé à pouvoir prier, il a prié pour ses enfants, le premier né, ainsi sinistre, effectivement, vous le connaissez, non Et ainsi depuis, il est arrivé sur Judas. Il est arrivé sur Judas. Vous savez ce qu'il a dit des Judas, non Les sceptre ne s'éloignera point de Judas. Donc c'est la royauté. C'est la royauté. Donc, pour Israël, donc pour Israël, ne pouvait qu'avoir de roi ne sortait que pour être roi d'Israël, qui est sorti de la tribu de Judas. Pas d'autres tribus. Mais là, vous remarquez, frère, de ça que euh, Saül était un benjamite. Oui, la tribu de Benjamin pas la tribu de Judas. Vous voyez comment, quand il est devenu roi, comment il a eu à pouvoir agir. Alors Dieu a dit, pendant même que euh, Saül était là, effectivement, il disait, mais très bien, il dit, mais il, dit, mais, il, dit, mais, il, a, trouvé, il a trouvé un homme selon mon cœur. Et de quelle tribu était-il de la tribu de Judas. Oui, Bien sûr, monsieur. monsieur, monsieur. Il dit, il, il, il, il, il fera réellement toute ma volonté. Il parlait de David comme cela. Ouais. Alors qu'il n'était pas encore roi. Cet homme-là, ça veut dire que pendant que Dieu parlait comme ça, il préparait son nom. Bien sûr, oui, lisez-les bien, vous allez voir, c'est vrai. Il préparait son homme effectivement. C'est pour ça que euh, euh, Samuel effectivement a dit à, à, à Saül effectivement euh, quand il a eu à pouvoir déjà offrir les sacrifices alors que le dit mais Attends là, vous connaissez non? <rire> oui, Saül. Il avait dit effectivement, va attendre, effectivement, avec le peuple, je viendrai c'est moi qui dois offrir les sacrifices parce qu'il y avait un problème, effectivement, des Philistins qui venaient donc de pour les combattre. Et quand il est allé, euh, Saül, effectivement, comme il était déjà là, il attend, il attend, et, et il ne voit pas Samuel qui venait. Mais c'est un homme de Dieu. Il vous a dit qu'attendez, je viendrai. Dieu travaille avec ses serviteurs comme il veut. Soit seulement patient. Non, l'homme, le roi, ça, ça, ça il dit, moi je suis roi, prétention roi des rois, enfin, bref, il me dit, mais il, me dit, et puis, il me dit, il, me dit, les sont, il me dit, il dit, il dit, on lui avait dit, attends. Et puis il voit aussi le peuple qui commence à s'agiter. C'est ça son problème. Alors, on va on dit, bon, comme il voyait que euh, Samuel est tardé, et qu'effectivement, que les Philistins faisaient des mouvements là-bas, et l'homme, il regarde la population, il dit, ben, bon, pourquoi attendre encore Vous voyez cela il prend le feu, il prend l'offrande, il met là, il a commencé à brûler, et tout d'un coup il voit Samuel qui apparaît. Il dit, ah mais, et vous voyez, lorsque j'ai vu le mouvement des Philistins, l'intendant du commençant, et le peuple tremblait, alors je lui ai dit, mais ne t'avais-je pas dit Parce que ce n'est pas ta place. Obéis simplement. Vous savez, les, obé les obéissances de cet homme n'a pas commencé seulement ce jour-là. Dieu regarde toujours, effectivement. Ce n'est pas hein, du. Non, parce qu'il a regardé. Que cet homme-là ne peut pas toujours obéir, effectivement. Faites attention. Oui. Tu peux faire des choses, tu vois que Dieu ne voit pas. Il voit. Mais il regarde si tu vas comprendre et changer. Mais tu ne changes pas. Tu répètes encore. Il voit. Mais quand ça va arriver là, il va dire, maintenant c'est terminé. Lisez l'écriture. C'est à ce moment-là que Samuel m'a dit, d'ailleurs, il dit, mais Dieu s'est choisi déjà un homme. Pendant qu'il était encore roi là, qui s'est saülé, effectivement. Un homme selon son cœur. Donc, parler déjà de David qu'on ne connaissait même pas. C'est comme ça qu'il y a à pouvoir préparer, effectivement, un sidon. Puis nous allons terminer là. Et puis, quand maintenant. Il a eu à pouvoir faire ce qu'il a eu à pouvoir faire. Encore plus, effectivement, il a eu à pouvoir monter. Je parle de Saül, effectivement. Alors Dieu dit, en tout cas, je te rejette. Quand il l'a rejeté, il avait déjà préparé. Tu n'es pas surpris. Hein? C'est pour ça, vous devez toujours être dans cette crainte, effectivement. Quand Dieu vous a donné une tâche, ne bombez jamais la poitrine, qu'il n'y a que moi, il n'y a que moi, parce que Dieu sait. Pendant que toi, tu es en train de bomber la poitrine, il prépare quelqu'un oui, c'est comme ça, c'est sa façon de pouvoir, il va pouvoir faire les choses bref Samuel pleurait parce que Dieu avait donc rejeté donc il oh. dit pourquoi tu continues à pleurer pleuré je l'ai rejeté, je ne vais pas changer ma vie je ne vais pas changer ma vie ce que j'ai dit, ce que j'ai dit il pleura parce qu'il aimait beaucoup aussi Saül il dit lève-toi Va dans telle famille, effectivement. Je vais te montrer celui que je vais rendre pour toi. Et voilà qu'il est arrivé aussi là-bas, vous connaissez. N'oubliez pas, David toujours dans la basse. Bien sûr. Personne ne se m'occupait. Mais dans cette basse classe-là, avec ce qu'il avait là, la tâche la plus simple là, c'était ce que Dieu voulait qu'il puisse accepter pour que Dieu travaille, l'instruise et l'enseigne. Et oui, qui façonne son caractère. Et voilà que Samuel, donc le prophète, arrive dans la famille. On lui demande maintenant voilà, à Jesse fils, donc Isaïe. Alors il dit mais euh, tes fils, où sont-ils là il a aligné tous les fils qui sont là et quand il a vu, je crois que c'était le plus grand, effectivement, qui était imposant l'homme qui avait aussi son cœur qui était un peu plus, plus gros etc. Et alors lui-même le prophète, quand il a regardé ses yeux, on dit, ah, ça doit être celui-là certainement si Dieu n'avait pas intervenu il aurait couru avec de l'huile pour le roindre et comme il était un prophète, il attendait comme l'ordre de Dieu. Mais il avait mis ses désirs comme un homme. Dieu dit, c'est lui. Écoutez, Dieu lui a dit. Hein, il dit, celui-là que tu vois là, je l'ai déjà rejeté. Avant même qu'il puisse dire, moi je, Vous connaissez, Dieu est spécial, hein? Il dit, je l'ai déjà rejeté. Parce qu'il est d'abord orgueilleux. Il croit que parce qu'il est comme ça, c'est ça le problème avec nous. Il dit, je l'ai déjà rejeté. Alors. Il était troublé, il lui dit, mais là, qui a encore d'autres Et puis il regarde, il dit, il n'y a personne que je vois ici. Moi, je pensais que c'était celui-là, mais Dieu dit qu'il l'a rejeté. Et puis il regarde bien très parce parce qu'il a demandé au papa, fais-moi venir tous tes enfants. Celui qui est dans la basse classe ne valait rien. On l'a complètement oublié. Parce que quand même, il, il nettoie la salle. Il fait tout le Vous allez maintenant penser à lui, quand il y a des circonstances, situations, on va pas passer à quelqu'un qui nettoie la salle. Je donne un exemple. Hein. C'est pas C'est, c'est un exemple que je donne. C'est honorable, frères et sœurs, vous qui travaillez ainsi pour Dieu, ne pensez pas que non. C'est un exemple que je donne pour l'amour de Dieu. C'est un exemple. Alors, voilà qu'ils ont regardé. Et lui, il a fait venir simplement ce qu'il considérait comme étant... Alors, les prophètes, ils regardent, ils disent, mais je ne vois rien je pense que c'était Eliab, mais Dieu m'a dit qu'il a rejeté. Tous ceux qui sont là, Dieu les a rejetés, ils ne voient rien pour Dieu. Mais alors, si tout dit, c'est pas possible, il dit, oui, c'est ça, mes enfants, mais sont-ils là vraiment tous tes enfants L'autre là, on l'avait complètement oublié. Il dit, ah, non, non, non, non, non. Il y a dit ah, c'est encore un autre, il dit, quoi, tu as encore un autre enfant Il dit, on va pas ni s'asseoir ni manger, on attendra jusqu'à ce que... Amen, amen. Vous m'avez entendu amen. On va rien faire Jusqu'à ce que celui-là vienne Vous avez remarqué L'autorité Donc l'honneur Lui les a donné Là-bas même qu'ils n'ont pas parlé Il dit, celui-là Tu ne t'assiras pas, tu ne vas pas manger On attend qu'il vienne C'est lui qui vous bien méprisé Maintenant voilà comment Dieu l'élève Le petit il vient Tout à fait simple Et personne ne pouvait savoir Ce qui se passait avec lui Dans la basse classe Il n'était pas à se battre la poitrine, moi j'ai le pouvoir, moi j'ai ceci. Donc, il faisait des choses extraordinaires, mais il ne disait presque rien. Là, Dieu travaillait. Quand on pouvait le voir, on dirait que Dieu, mais celui-là, Dieu ne fait absolument rien. Il disait rien, mais la puissance qu'il avait, il savait ce qu'il avait. Même son père, même c'est tout, sa famille, nous regardait et dit, mais celui-ci ne vaut rien, s'il y a un problème ici, celui-là ne peut pas nous aider parce qu'on va voir Eliab qui est grand. Non, le petit Amen. ne disait rien. Le petit tuait des lions. Le petit tuait des ours, mon frère. Oui. Qui ne disait rien. Amen. Mais Dieu voyait qu'il en était avec lui. Oh oui. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. C'est pourquoi ne vous souciez pas de ce qu'on peut critiquer, parler de vous. C'est toujours dit, ça ne sert à rien de vous défendre. Non, ça ne sert à rien de vous défendre. Psalm 37, vous le connaissez, non Le Seigneur lui-même, il faut que, vous, que votre cœur soit droit, parce que ne faut pas maintenant sortir, tu as, tu as fait des choses immondes aux gens pour dire je ne me défends pas, le Seigneur va me défendre. Il ne peut pas te défendre parce que tu es coupable, tu dois ranger ta vie avec des autres, Vous comprenez? Nécessaire. Mais quand tu as ton cœur pur, tu as fait les choses d'une manière droite, mais qu'on t'accuse sans raison, on te critique effectivement sans raison, on parle du mal de toi sans raison, la Bible dit réjouis-toi. Tu pas pouvoir te défendre. Ça ne ça sert à rien. Le Seigneur lui-même fera par terre ta justice comme le soleil à son midi. Donc, ah, c'est là. Et voilà que... <rire> les petits, on, on a dit à tout le monde, personne ici ne peut bouger. Jusqu'à ce que les petits là, entrent ici. Les petits qui étaient sans importance, moindre. On a couru pour aller les chercher. Il dit, mais qu'as-tu d'important pour qu'on nous prive même de pouvoir ni manger ni même respirer, jusqu'à ce que toi tu viennes Ce qui était important, es là, mais toi, tu sais bien que tu es tu avec les animaux. Les petits ne disaient rien. Et puis, on amène les petits là, on dit, tout à fait petit, tout simplement. Mais lui, il savait. David savait en lui la puissance qu'il avait. Il savait que les dieux d'Israël étaient avec lui. Amen. Quand les autres criaient, il disait absolument rien. Il savait que ces dieux-là d'Israël étaient avec lui. Amen. Alors Quand il est rentré aussi, il n'a pas dit. Vous voyez, je voulais dire, je voulais jamais rien dire, mais vous voyez comment Dieu fait les choses? Non, ça aussi, ça démontre que Dieu n'est pas avec toi. Les petits n'avaient pas besoin de pouvoir crier pour que les gens voient qu'il a quelque chose. Dieu a démontré que les petits avaient. Déjà par les faits, quoi, qu'on est allé les chercher. Il n'a pas dit, il pour qu'on me cherche moi, non. Il est resté tranquille, il est rejeté. On dit, mais on va aller les chercher là. Ramener. Et quand il est rentré, l'atmosphère changea. Voilà. Là, maintenant, le prophète il dit Oh, le voici. Amen. Mais le voici qui Amen. Alléluia Amen. Le voici qui Amen. Mais ce monsieur qui est en train de pêtre les animaux là-bas, en train de dire Mais le voici qui Mais voici donc le roi Amen. Où l'a-t-on trouvé Mais avec les animaux Et il a été ou un roi. Vous avez remarqué quelque chose? Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Quand David a été un roi par les prophètes Samuel, son attitude et son comportement avec ses frères et à l'endroit de son père n'a jamais changé. Mais vous, il suffit qu'on vous donne une tâche. Si les frères ça, ça, ça, doivent s'approcher de vous, il faut que je vienne à genoux. Je donne un exemple. Mais lui, on l'a ou un roi, devant tout le monde. Les petits bonhommes, et retourner, respectueux c'est mais avec ses moutons. Un roi. Ouin par Dieu lui-même. Il est retourné avec. Euh, voilà. C'est comme ça qu'un jour, papa lui dit, David, viens ici. Vous pouvez dire, tu m'appelles moi roi comme ça. Tu sais pas que je suis déjà ton roi. Parce que nous, bien sûr que oui. Mais oui, ce n'était pas, pas un jeu, ce n'est pas une blague. Hein. Non, il était roi. Son papa devait s'écrire, il dit mon roi, hein, vous comprenez, non Bien sûr que Mais le papa, il dit Mais David, viens ici. Tes frères, ils sont là-bas au champ de bataille. Il dit Il faut le rapporter du pain, effectivement. Il n'a pas demandé que j'aille pour lui. c'est le papa qui a demandé. Et où, il n'a pas respecté pas dire, mais papa, va non, Il a pris bien du pain. L'obéissance, le respect, le caractère. Vous savez, celui qui est vraiment grand, il est respectueux des autres. C'est lui que Dieu élève vraiment. Il aime les autres. Il les respecte. Et oui, monsieur, oui, madame. C'est-à-dire que. Je termine par là, hein? Vous permettez donc, hein? oui. C'est ainsi que le petit prend donc du pain. C'est tout ce qu'il avait, parce qu'il allait pouvoir donner du pain, et avoir aussi des nouvelles de ses frères qui sont fonds pour donner à papa. Et il arrive là, avec son pain, bonana, toujours le même qui dit, hey, « Oh toi, tu es venu ici parce par le que, parce que tu... »« Hé, hé, s'il te plaît, je suis innocent de tout ce que tu veux m'accuser. » Parce que je n'ai jamais demandé de venir voir comment ça se passe au front, pour dire que tu ne te bats pas très bien. C'était ça son problème pour qu'il dise, papa, papa, lui, vraiment, il ne sait pas bien l'épée. il faut quand même intercéder pour qu'il puisse rentrer à la maison. Je dis, je ne peux pas, je ne suis pas venu pour ça. Je donne l'exemple Il hein? dit, papa m'a demandé de venir vous apporter du pain, et ça va à votre santé. Ah, tu viens ici, pour aller voir, il commence à pouvoir venir. Oh. dire dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que. <rire> il dit, tu veux te faire voir ici? Il dit, mais, mais fais voir, parce qu'il savait que était où, un Mais fais voir de quoi, mon Je dis, mais, je suis venu vous apporter du Vous connaissez l'histoire. Et puis, pendant que lui, lui, lui, il a mené David, maintenant, entend dans ses oreilles un cri qui vient là-bas. Qui ça? Même un circoncis <rire> aïe, aïe, aïe. Mon ouais. frère et ma soeur. Un circoncis, si, qu'est-ce qu'il fait Mais il est tenté d'arraguer le peuple de Dieu. Disant que ici, moi, je suis à mesure de vous détruire. Effectivement, vous n'avez aucun, aucun pouvoir, aucun puissance, effectivement, vous n'êtes rien. C'était un homme. Pendant des semaines et des mois, il, il criait, effectivement, il dit, cherchez un homme qui peut me battre, effectivement. Et pourtant, il était vraiment un géant. Vous connaissez cela, effectivement, dit, avec les casques et des reins et tout ça alors là quand David a entendu cela frère et saint, je vais vous rappeler une chose c'est que c'est David là quand il est parti déposer du pain c'était la volonté de Dieu qu'il aille sur le Amen. terrain parce que Dieu avait entendu cet homme là vociférer Amen. insulter l'armée de l'éternel il n'y avait personne ça a eu, effectivement, il ne pouvait pas mais Dieu a poussé maintenant, ce qu'on sent effectivement qu'il n'est pas venu dans le sens maintenant, David, F 3 va maintenant. Non, non, non, non, non. Dieu, a, Dieu a fait des choses d'une manière tout à fait extraordinaire. Dans la simplicité. Mais c'est sa volonté qui doit s'accomplir là. Celui si qui a poussé papa demande. Si l'enfant était désobéissant, il n'aurait pas pu faire la volonté de Dieu. Merci. Regardez comment Dieu fait en sorte que sa parole trouve son chemin dans le cœur de celui qui croit en lui. Toujours dans la simplicité. Vous attendez toujours qu'il y ait... Non, vous attendez qu'il y ait des miracles, mais ça va dire. les volets. Alors quand, si les filles de Dieu doivent si les messieurs doivent venir, on doit vendre des trompettes, ta, ta, ta, ta ta ta ta. Et puis on voit des anges avec des ailes qui font comme ça, qui ouvrent le chemin. Et puis on le voit descendre, voici donc le messie. Mais vous savez comment le messie est venu Il est né dans un des, des des animaux un endroit où même, même un roi ne peut pas mettre. Ce n'est pas possible. Là. Même leur bébé ne va pas être là-bas. Non. Mais la grandeur, ce qu'on attend des plus grand, il était là. C'est pour ça qu'il dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. C'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées. Je te loué de ce que tu l'as voulu et puis plus loin es dit aussi, Mais heureux de ce que vous avez des yeux pour voir ce que vous voyez parce que beaucoup peuvent regarder mais ils ne voient pas Les prophètes on désirait voir ce que vous voyez et voilà que l'homme a entendu simplement comment celui-là vociférait. il n'a pas fallu quelques minutes hein. dans son âme il dit c'est ces dieux là qu'on est en d'insulter comme ça mon dieu à moi est-ce que vous comprenez c'était pas le dieu de quelqu'un d'autre c'était son dieu qu'il a exercé au combat là son dieu avec qui il passait du temps là que lui connaissait personnellement et sa puissance. C'est pour ça qu'il a crié il dit, mais, mais qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui a la tête de ces chiens-là ici Un petit bonhomme. Parce que cet homme-là faisait la terreur, il faisait trembler l'armée, toute l'armée entière, pendant des semaines et des mois, oui. Et on entend le petit bonhomme parler avec une telle assurance. Et c'est parti jusqu'aux oreilles de Saül. Qu'est-ce qu'il a dit Oh, il y a un petit là, il est venu, mais il est là, mais il nous a, il a dit, il il il mais il a une assurance dans hein, ce qu'il a dit. Qu qu il dit, mais qu'est-ce qu'on donnerait Il dit un petit. Il a parlé avec une telle, une telle, une telle assurance. Mais il a dit, mais faites-moi venir ce petit-là ici. Ça, c'était toujours Dieu qui voulait. Car on l'a amené là-bas ça, il a regardé, et puis il dit, et puis il, dit mais, il dit, oui, j'ai coupé la tête, j'ai dit c'était dit c'était un circoncis. Il, il, il attendait quand même que l'homme parlait avec assurance, tu ne peux pas parler avec assurance si tu n'as pas rencontré Dieu. Et puis, tu ne peux pas te baser sur l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est pour ça, toi aussi, tu dois faire l'expérience, parce que le pouvoir toi, sœur, Dieu t'a donné. Amen. Mais dites pas cette blanc, oui, les frères, non. Non, monsieur, non, madame, toi aussi, ma sœur. Pour quelle raison Tu es aussi une fille de Dieu. Amen. <rire> oui, mon frère, ma sœur. En tant que fille de Dieu, tu as reçu le pouvoir. Parce qu'il n'y a pas quand même hein, hein, hein, que Dieu a fait les pensées entre fils et filles. Effectivement, et bon, le pouvoir je donne à, à ceux qui sont fils et pas aux filles. Non, quand on est un enfant de Dieu, on est un enfant de Dieu. Quand on est fils de Dieu, on est fils de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est le Père qui t'a engendré. Vous me suivez Donc si Dieu t'a engendré, tu as la nature de Dieu en toi. Tu es fille, tu es dans la tour de Dieu. Amen. Tu es garçon es dans la tour de Dieu. Donc, si dans la tour de Dieu il y a la puissance, tu es aussi fille, tu es aussi la puissance. Est-ce que vous comprenez bah, Voilà, je vous ai toujours dit cela ici. Il a bien dit que voici donc les miracles qui accompagneront qui ça Alors, on a dit simplement voici donc les miracles qui accompagneront les frères. Je, je, que ça s'appelle comme ça. Parce que souvent vous regardez, ah non, pas les sœurs, Non, moi c'est pas moi qui dis. Mais les Seigneur dit, les liens comprennent, il n'a pas, pas dit les frères qui ont cru. Non. Ceux qui ont dit, toi, tu as un crise dedans, ma sœur. Ils imposeront le mal malade. Les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Bien sûr que oui. Oui. Papa, oui. Vous savez, mon frère et ma sœur, Enfin bon, on ne veut pas rentrer dans le temps. C'était quand même pour faire l'assertion. Donc le pouvoir, vous l'avez. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas que vous l'avez. Et en plus, vous ne savez pas comment l'utiliser. Les temps ville vite. On se sent bien, non Amen, amen. Ah, ce sont des choses qui nous concernent. Amen, amen, amen, oui, amen. Le Seigneur veut que vous soyez au courant de cela. Pour que vous sachiez qu'il ne vous va pas trembler. Amen. Ni devant les, les démons, amen. ni même devant ce qui se dit, des amen. sorciers. Que nous avons. Les autres personnes peuvent trembler parce que les sorciers, les démons, ont le pouvoir sur eux. N'est-ce pas, ma soeur Edith Vous avez entendu, hein? amen, amen. oui et amen. amen. Quand vous pouvez arriver à voir que les gens qui faisaient, vous faisaient souffrir dans les troubles, et les noirs, et que Dieu vous ouvre les yeux, il vous montre qu'il commence à vous supplier, il y a un problème, c'est que Dieu vous a montré qui vous êtes. Amen. Oui, oui, oui. Terminons avec David, comme vous le savez, et puis nous allons rentrer. Voilà que Saül lui dit que je vais te donner l'armure. Parce que quand je regarde cet homme-là, il a une armure, casque de rein, la lance ici à gauche et à droite, effectivement, pour pouvoir combattre pour, pour avec lui. Il dit, tu n'aimes pas un soldat qui a été quand même aguerri et préparé. Il lui met en fait l'armure là. On voit que, parce que l'armure de Saül, vous savez comment elle était là, mais on lui met en fait pour protéger.. Euh, oui, c'est écrit. Hein pour protéger maintenant david on voit que ça lui surtout était il était petit toute l'armure l'a <rire> il, il dit mais comment tu vas, tu vas te battre avec cet homme il faut une armure effectivement ils ont essayé parce qu'il m'a dit mais faites faites ils ont essayé ils ont remarqué même que avec ça il peut même pas lever les pieds pour pouvoir marcher il dit, alors, je crois ça. Il dit, mais nous sommes perdus d'avance. Parce qu'il ne sait même pas marcher avec l'armure. Comment il peut combattre avec ces géants-là Vous entendez Et puis, le petit, il enlève l'armure. Il dit, mais, oh, je veux que tu saches une chose. Quand j'ai gardé le mouton de mon pays le brebis de mon pays l'ours venait. Moi aussi, j'ai combattu les ours. J'ai détruit l'ours. Des... Les lions venaient. Il dit, regarde, toi ici. Il dit, mais ça tu ne le savais pas. Mais il dit, mais les lions, j'ai détruit les lions, j'ai tué les ours, effectivement. Mais avec quoi Mais avec la main et avec la lance que Dieu m'a donnée, mon frère. Alléluia. Il dit avec la lance ici. Aujourd'hui, là. C'est ainsi qu'on s'y dit, mais ce n'est pas possible. Petit, il dit, mais avec moi, avec ce que j'ai su, ce que Dieu m'a toujours donné. Alléluia. Donc, avec ce que Dieu t'a donné, toi là. Tu n'as pas besoin de l'université pour savoir comment parler, pour dire je dois non, non, prier. Non, non, non, non, c'est que Dieu t'a donné là. C'est pour ça que Pierre et Jean ont dit ce que j'ai. Toi aussi, tu l'as. Quand ça ne va pas chez toi à la maison, Dieu t'a donné quelque chose. Amen. Tu l'as, mon frère. Tu l'as, ma soeur. Alors utilise les genoux. Bien sûr que oui Amen. Aux yeux de tous ceux qui étaient là Qui étaient là, dit Mais ce petit il est fou Non le petit n'est pas fou L'assurance qu'il avait là C'est parce qu'il avait été déjà préparé <rire> Mon frère On ne part pas comme ça Parce qu'il y a l'émotion des gens qu'on a vu La vie elle l'a fait Non, ne suivez jamais les gens Amen. Tu dois être préparé pour affronter ce qu'il y a là devant moi. Oui, monsieur. Et alors, tout Israël regardait. Alors, ce jour-là, Goliath était venu, encore, bien encore habillé avec casque de reins, il s'est préparé dans, dans, dans le vent. On le voit, il a de loin il a tremblé déjà. Et puis, il m'a dit, mais donnez un seul, un seul homme. Si il peut me battre, moi, alors, c'est donc vos esclaves. Regardez ouais. là il a dit il était là avec bien, avec tout ça. Alors, maintenant, pendant qu'il a rangé la population, le peuple qui, chaque jour, le peuple d'Israël tremblait comme ça, ces jours-là. Alléluia. Il dit je vais faire l'habitude, effectivement, ils sont nos esclaves, effectivement. Il crie, il dit mais oui, vous allez voir, aujourd'hui, faites-moi sortir d'homme. Il, il, il dit mais personne ne va sortir. Ces jours-là, non. C'était un autre jour. Dieu avait déjà préparé son homme là. Alléluia. Le petit David là, petit là-bas, qu'on a méprisé. Dieu l'a pris comme ça, comme ça, comme ça. Donc que Dieu soit béni. Amen. Il voit à ce moment, dans la foule, effectivement, parmi les soldats, par les premiers qui m'ont dit, il voit des mouvements qui font couple. Quoi qu'il qu'est-ce qui se passe Eh bien là, -bas, là, -bas, là, -bas, là, -bas, là, là, a quelqu'un qui se faufile, il dit, c'est quoi ça oh. Il pensait que c'était un géant qui allait sortir là avec une grosse machine. Si? Il dit, mais c'est qu'il voit un petit qui sort là. Et puis, qu'est-ce qu'il avait à la main Il avait la lance. Mais il dit, mais je voulais dire, mais suis-je un chien Pour que tu viennes avec moi, avec, avec des pieds, il dit. Et puis, maintenant, le petit, il regarde effectivement. Il vient avec, il regarde avec assurance. Il dit, mais aujourd'hui, oh, ah, ah, frère, ma soeur, tu peux terrasser les démons. Rien que par ton assurance, mon frère. Le petit bonhomme n'a pas tremblé. Il dit Mais aujourd'hui, pas demain, vous dites que je vais me reposer Non Aujourd'hui, je couperai ta tête. La donner aux oiseaux du ciel. Les gens, la, la manière dont il a parlé, la parole a prononcé. Le monsieur, il a perdu la face. Il dit C'est pas possible, un petit gamin comme ça. Avec une autorité, oui, mais c'était le pouvoir du Seigneur. La parole qu'il prononçait a tétanisé la personne. Et il voit le petit en parler avec autorité. Qu'est-ce qu'il fait Il prend sa lance. Il commence à tourner. Et il court. Il pensait qu'il allait fuir. Non Il courait vers lui, Goliath. Vous lui dites, mais non seulement il a l'autorité le, le, le, qu'il a, mais en fait, dis, mais il vient encore vers moi. Mais bien sûr. Et Goliath disait, il faut dire, mais c'est pas possible. Et ses petits tournaient la lance. Frère, ça. Il avait l'assurance. qu'avec avec la lance. Mais il tuerait cet homme. Et avec son épée, il couperait la tête. Et quand il a lancé la pierre. Tout le monde disait, mais c'était un gamin. Non, monsieur. Il y avait la, la puissance derrière. Le pouvoir. Et Dieu était là. C'était son homme, monsieur. Il ne va permet pas permettre que Goliath te touche, mon frère. Non. Et David savait que Dieu est avec moi. La pierre qu'il a lancée, frère. C'est pour ça que je vous ai dit. Et qu'aujourd'hui, ils ont appris, ils ont été avec les tomarocs. Donc, vous connaissez les des missiles, quand on te lance ici, ça faut fuir, ça faut fuir. Même si tu es quelque part dans un bunker, ça vient, ça trouve un trou, paf, boum, ça rentre. Réformez-vous, et ça explose. Eh bien, c'est pas nouveau. Dans la Bible, Dieu nous a déjà montré qu'il avait, c'est au Maroc, la pierre que David a lancée. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, hein, il avait un casque d'air d'une épaisseur, mais une pierre. Mais mon frère, mais ça ne se pas cassé là. Non, Dieu a guidé la pierre. Oui, c'est la vérité, monsieur. Il a guidé la pierre jusqu'à ce qu'il y ait un trou ici. Il a fait rentrer la pierre ici. Bien sûr. Hallelujah. Et Dieu est merveilleux. Amen. Même si les casques étaient épais, la pierre pouvait porter Bien sûr. Et contre toute attente, les messieurs qui ne s'attendaient pas, on voit toute l'armée des Philistins qui étaient là, qui disaient notre géant, mais il va couper ces petits ici. Et le messier d'abord, il était d'abord tétanisé. Par la puissance, l'autorité qu'avait. C'est comme ça que les démons ont peur. Vous, vous avez peur des démons, les démons ont peur de vous. C'est comme qu'on nous dit, hein, les serpents. Toi, tu as peur. Les serpents ont peur de toi d'abord. On vous a jamais dit ça. Je crois que vous devez savoir, mais poser la question. Les serpents ont peur de toi. Et toi, tu as peur. Alors que lui, il a peur de toi. Mais c'est la vérité. Les démons ont peur de vous. Amen. Et vous, vous avez peur du démon. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous fortifie. Lève-nous, nous allons. Tendre Père et précieux sauveur. Voulons te dire encore merci aujourd'hui, Père. Merci pour ce que tu fais encore pour nous pour ceux qui sont vraiment à toi, nous avons appris, mon de Père Saint-Dieu, tu es, tu es le roi, tu es le maître, Père Saint-Dieu, et tu nous a donné, Père Tibissant Dieu, d'être de fils et de filles de Dieu. Nous, nous accrochons à toi, peu importe ce que les hommes peuvent penser de nous, peu importe, Père Tibissant, ce que les autres peuvent imaginer, Père Saint-Dieu, mais nous savons que nous sommes à toi. Encore ce soir, nous voulons te dire merci beaucoup pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce, mon de Père Saint-Dieu, tu nous as vraiment instruit pour savoir comment nous devons agir avec toi et aussi envers les uns comme les autres. Et lorsque toi, tu nous as choisis et mis à part, Béni soit ton Seigneur encore ce soir. Mon âme te loue et te glorifie et t'exalte encore pour ta bonté, pour ton amour et pour tes miséricordes et tes compassions à notre endroit. Seigneur, donne-nous encore des jours ainsi pour voir encore chercher ta face, mon roi. Nous ne voulons pas nous lasser, mon de Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment nous accrocher davantage à toi. Bénis mes frères et sœurs partout où ils sont. Et je pense à ma sœur Carole que tu la bénisses richement, Père Saint-Dieu. Cette sœur, elle est particulière et je prie pour ce que tu fais au travers d'elle, mon bénévole Père Saint-Dieu travail qu'il fournit et qu'elle puisse être récompensée, mon bel-aimé Je te suis reconnaissant. Souviens-toi de tous mes bel frères et soeurs et Thomas et aussi je prie pour le frère Père Saint-Dieu et chaque frère et chaque soeur et tous ceux que tu nous as donnés, que tu as touchés, ma soeur aussi Esther là-bas, la Côte d'Ivoire, sœur soeur Mélanie, tout ton peuple Père Saint-Dieu. Et... Je te prie de pouvoir le soutenir. Merci pour mon frère Zi et toute sa famille. Mon frère, mon Seigneur, Père Saint-Dieu, et tous tes enfants à toi, partout, vers tu le connais, Père Saint-Dieu. Je te remercie à tous ceux qui sont à Abidjan, mon enfin, frère Marcelin qui est là-bas aussi, Père Saint-Dieu. Mon Dieu, je te loue, Père Saint-Dieu. Tous ceux qui sont dans différents coins, et à Bondoukou, partout, et dans différents lieux, Seigneur, je te suis reconnaissant. En Espagne aussi, Père saint au Canada, aux États-Unis, Père Saint-Dieu. Oh Dieu du ciel, en Asie aussi, mon sauveur. Madagascar, je pense à Passeur, mais je réveille ici, toute sa famille, dans ton pape, mon ben bénémoine Patribisson. Nous te prions que tu relèves chaque frère et chaque soeur. Là, dans des îles et partout, mon bénémoine ben Pati C'est vrai. Oh, dans ces contrées, l'arbre dominicaine, partout, chaque peuple, chaque enfant de Dieu qui est aussi accroché à toi dans ces lieux, mon bénévole Père puissant Dieu, au Danemark, partout. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Ils sont tellement si nombreux, Père Saint Dieu, partout, en Autriche, partout, mon bénévole Père Saint Dieu. Nous te remercions Seigneur. Je te rends gloire et honneur encore pour ton peuple. Ce soir, nous te disons merci. Louange à toi, honneur à toi, et nos cœurs sont entre tes mains, Seigneur. Que ton peuple soit toujours fort, qu'il soit accroché à toi pour le bienfait, que tu ne cesses de pouvoir nous, nous accorder, Père Saint-Dieu. Relève les faibles, Père, et guéris le malade, mon bénévole Père Tibissant, et nos cœurs sont attachés à toi. Pardonne-nous encore et soutiens-nous, Père Dieu. Aide mon frère, et aide ma soeur, et et pour voir pour le besoin de chacun, nos enfants, nos petits enfants, Seigneur, rends ton peuple heureux, mon bien-aimé père, Seigneur Dieu. Merci pour tout le bienfait. Merci pour tout. Merci. Louange à toi. Merci. Oui, merci encore, mon Sauveur. Louange à toi. Nous te remercions. Merci. Pour tout et ce que tu, oh, manette, que, que tu que tu fais. Oh Jésus. Louange à toi. Merci encore. Merci pour ton peuple, mon roi. Soutiens-nous. Aide-nous. Oui, Père. Pardonne-nous encore. Soutiens-nous. Merci pour ta bonté. Pour ton amour. Merci, Père. Merci, Père. Nous t'aimons, mon sauveur. Pour oh, tes bontés dans ma vie Amen. ta grâce étonnante Reçois Amen. ma douleur merci. merci Pour te dire merci